Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la psychologie en trading. Vous avez certainement entendu dire que la psychologie était très importante. Certains disent même que la psychologie c'est le point le plus important en trading. Alors je dirais oui, c'est vrai que la psychologie est importante, c'est-à-dire que vous devez ne pas avoir peur de perdre, vous ne devez pas non plus chercher à gagner trop non plus quand vous êtes en position et au risque de reperdre ce que vous avez gagné. Donc il y a certains points de la psychologie qui sont très importants en trading mais je voudrais quand même insister sur le fait que vous pouvez avoir la meilleure psychologie, étudier la psychologie du trading comme, comme il faut. Si au départ vous n'avez pas une bonne méthode de trading gagnante ça ne vous servira à rien. Donc vous pouvez lire tous les livres sur la psychologie du trading que vous voulez. Si au départ votre méthode de trading n'est pas efficace, ce n'est pas la psychologie qui va faire que vous devenez un trader gagnant. Donc il est très important, je vais d'abord attendre que l'hélicoptère passe. <rire> Donc il est d'abord le plus important c'est de vous focaliser sur une méthode de trading gagnante. Alors si vous cherchez par vous-même vous pourrez peut-être un jour arriver à trouver une méthode de trading gagnante mais vous devez quand même comprendre qu'il y a des tas de, de personnes qui ont cherché des méthodes de trading gagnantes avant vous et qui en ont trouvé mais certains ont mis 10 ans avant d'avoir une méthode de trading gagnante, à vous de savoir si réellement vous voulez passer autant de temps à chercher une méthode de trading gagnante ou bien si vous voulez vous faire aider justement par des personnes qui ont des formations, qui vous proposent des formations au trading comme je le fais, avec des solutions pour que vous puissiez gagner beaucoup de temps et à partir du moment où vous êtes sûr que vous avez une méthode de trading gagnante, vous la testez, vous pouvez la tester d'abord sur un compte de démonstration et après vous verrez, vous gagnerez peut-être d'abord un petit peu et puis la psychologie peut intervenir dans la mesure où si vous augmentez la taille de vos positions eh bien à ce moment-là c'est vrai que la psychologie peut jouer. Et si vous risquez donc euh, des positions un petit peu plus, plus importantes, si vous tradez on va dire, à, à 5-10 euros le point pour certaines personnes, ça peut déjà, euh, la psychologie peut déjà jouer, vous pouvez déjà avoir peur de perdre ou bien vous pouvez essayer de gagner trop en, en peu de temps et prendre des risques démesurés. Donc c'est à ce moment-là que la psychologie va intervenir, que vous devrez travailler sur cet aspect-là. Mais la première chose que vous devez apprendre c'est être sûr que vous avez une méthode de trading gagnante. Et pour cela, si vous suivez des formations, vous verrez très rapidement avec un petit compte réel ou un compte de démonstration si la méthode que vous utilisez est efficace parce que si vous cherchez par vous-même, vous allez essayer un indicateur et puis euh, sans avoir aucune sécurité que cet indicateur euh, va vraiment vous aider, eh bien, vous risquez de perdre du temps ou bien vous ne saurez pas comment bien utiliser cet indicateur et finalement vous allez perdre des mois, des années et forcément perdre de l'argent. Surtout que bien souvent les personnes essayent directement de trader avec de l'argent réel ce qui est une mauvaise chose euh, de risquer de l'argent réel mais je sais comment sont, sont les gens. Ça fait 10 ans que je fais du trading, j'ai des étudiants depuis plus de 5 ans donc on veut toujours gagner très vite, ouvrir un compte de trading ça se fait en quelques minutes et alors on veut se lancer, on veut gagner de l'argent très rapidement mais ça ne se passe pas comme ça en trading. Si la psychologie est importante, il faut aussi savoir y aller pas à pas. D'abord être sûr que la méthode de trading que vous apprenez est efficace et ensuite travailler sur augmenter petit à petit votre capital, les positions que vous prenez vous allez peut-être gagner euh, au début 10 euros par jour, puis 20 euros, 50 euros, 100 euros, et monter petit à petit. Et à ce moment-là, vous pouvez travailler sur votre psychologie, mais euh, ne le faites pas avant d'être certain d'avoir acquis une méthode de trading efficace. Ça veut dire trader un maximum euh, de journées, voire euh, au départ ne vous dispersez pas sur différents actifs différents. Moi, je vous de commencer soit sur le forex, l'euro dollar soit sur le, le dax, vous vous focalisez sur un marché, vous comprenez jour après jour comment fonctionne ce marché et là à ce moment-là vous pourrez commencer à gagner de manière régulière si votre méthode est efficace et travailler petit à petit votre psychologie. Il y a des gens pour qui risquer 10 000 euros euh, ne pose pas de problème, bon des gens qui ont un capital important, il y en a d'autres qui euh, risquer 20 euros ou 50 euros peut poser un problème psychologique. Donc la première chose, focalisez-vous sur la recherche d'une méthode efficace et après travaillez la psychologie, j'en parle dans mes formations, donc je vous explique comment faire, comment progresser petit à petit avec vos gains, mais ne faites pas cela, euh, ne vous focalisez pas sur le, la psychologie du trading sans que vous ayez d'abord la sécurité, la certitude d'avoir une méthode de trading qui vous permet de gagner. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo, que ça vous aidera. Si vous êtes intéressé euh, de suivre une formation, eh bien, vous avez un lien ici au-dessus vers euh, mes formations, donc qui apparaît ici. Vous avez formation gratuite ou formation payante et vous pourrez ainsi petit à petit euh, avec la certitude que vous avez une formation efficace travailler vos gains et ensuite euh, travailler la psychologie. J'explique également comment le faire dans mes formations. Voilà, j'espère euh, vous retrouver très prochainement dans une de mes vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, un pouce bleu vers le haut, ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous souhaitez voir d'autres vidéos, eh bien abonnez-vous ici en dessous, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, c'était Serge Demoulin ici dans le nord de Tenerife à Puerto de la Cruz en cette fin novembre 2020. Je vous dis à très bientôt, au revoir.